Bonjour amis traders, dans cette vidéo je voudrais répondre à la question comment vivre du trading quand on n'a pas un gros capital de départ. En fait euh, si vous faites du trading il ne vous faut pas vraiment un gros capital de départ sauf si vous voulez travailler uniquement pour vous, mais au départ vous pouvez très bien commencer à vous entraîner sur un compte de démonstration, ensuite montrer vos résultats à des personnes, ça peut être votre famille ou des amis, et leur montrer ce que vous êtes capable de faire. Et ensuite, vous aurez certainement beaucoup de ces personnes qui seront prêtes à vous donner 1000, 5000, 10 000, peut-être beaucoup plus d'argent pour que vous fassiez fructifier leur argent à la bourse. En fait, donc actuellement, il est très difficile d'avoir de bons rendements pour les gens qui cherchent à placer leur argent. La banque ne donne pratiquement... Plus des rendements euh, intéressants puisqu'on arrive difficilement à faire 1% par an en laissant son argent sur un compte d'épargne. Donc un bon trader a toutes les chances de trouver facilement des personnes qui investiront sur son trading. Encore faut-il que vous soyez capable de prouver que vous avez des bons résultats. Alors il ne s'agit pas euh, de faire n'importe quoi, il faut bien sûr que vous ayez une méthode efficace qui euh, a prouvé au cours euh, de, des semaines ou des mois que vous aviez des résultats constants avec euh, quand même un pourcentage de réussite assez important. Comment pouvez-vous arriver à cela Moi je vous déconseille de chercher des méthodes par vous-même, je vous conseille plutôt de suivre des formations, d'investir un petit peu d'argent dans des formations pour trouver celle qui vous conviendra le mieux. Alors euh, moi j'ai cherché pendant de nombreuses années des méthodes, j'ai suivi des formations, j'en ai payé euh, qui coûtaient très cher et ce n'était pas forcément euh, les meilleurs. Donc euh, vous avez euh, aujourd'hui des formations qui ne coûtent pas très cher, quelques centaines d'euros sont suffisants pour avoir une bonne base de départ et arriver à de très bons résultats. J'ai mis au point des formations, donc au scalping, formation Ishimoku qui sont déjà une très bonne base pour vous permettre d'arriver réellement à prouver aux gens que vous êtes capable de faire des très bons résultats et d'être devenu un très bon trader. Vous avez des liens ici au-dessus et en-dessous vers ma formation. Vous verrez que vous pouvez acquérir donc une bonne méthode de trading en quelques jours. Vous faites à ce moment-là des essais sur un compte démo et à partir du moment où vous avez des bons résultats, il faut bien sûr que vous ayez cela pendant quelques semaines et bien vous pouvez commencer à montrer autour de vous ce que vous faites. Bien sûr si vous avez un petit peu de capital, 1000 ou 5000 euros, c'est mieux de passer un compte réel et de prouver qu'avec de l'argent réel vous faites également euh, des bons résultats et à ce moment là vous n'aurez aucune difficulté à attirer des gens donc qui cherchent des investissements rentables. Avec ma méthode de scalping vous pouvez très bien arriver à faire 1% par jour cest à dire que vous pouvez arriver à 20% par mois si vous tradez les 5 jours de la semaine et je vous assure que si vous montrez ça à des gens qui ont un peu d'argent vous n'aurez aucune difficulté à trouver des capitaux pour investir. Il y a d'autres solutions également si vous ne voulez pas en parler à votre famille ou à vos amis il y a des investisseurs indépendants qui cherchent également des traders donc qui ont qui ont des bons résultats et ils peuvent être certains de vos résultats en utilisant certaines plateformes de trading où vous montrez vos performances. Donc je vous en parlerai éventuellement une fois que vous aurez acquis euh, euh, mes formations et que vous aurez déjà un petit peu d'expérience pour pouvoir montrer sur ce type de plateforme euh, au monde entier donc ce que vous êtes capable de faire et je vous assure qu'il y a des gens qui surveillent euh, ces endroits-là pour voir où il y a vraiment des traders performants. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes vraiment intéressé par le trading, si vous avez vraiment la niaque pour y arriver. Formez-vous et quand vous aurez des bons résultats, il n'y aura aucun problème. Euh, on entendra parler de vous si vous vous mettez aux bons endroits et vous trouverez sans aucun problème des capitaux et vous pourrez vivre facilement du trading. Euh, avec les capitaux des autres, euh, vous toucherez bien sûr une part euh, des résultats que vous obtenez et il n'y a aucun problème à partager euh, vos gains avec euh, des gens, Ils sont, vous pouvez demander entre 20, 30, 40, jusqu'à 50%, les gens seront tout à fait euh, prêts à ce que vous preniez 50% des gains en tradant sur leur capital euh, si vous, vous avez bien sûr des bons résultats de manière constante. Donc vous voyez aucun besoin d'avoir des gros capitaux au départ, mais ce que vous devez faire c'est vous former sérieusement, avoir une bonne méthode de trading qui prouve au, au fil des semaines et des mois que vous êtes capable d'avoir une méthode constante qui a des bons résultats. Moi j'ai choisi le scalping, pourquoi Parce que c'est la meilleure méthode d'après moi, je n'ai encore trouvé aucune méthode meilleure que celle-là. Euh, donc, euh, Je vous conseille également de faire le scalping, une fois que vous faites du scalping, ben, vous pouvez éventuellement par la suite essayer d'autres techniques, mais si vous avez des bons résultats en scalping, ne sortez pas de votre méthode, le mieux c'est de rester sur une méthode et d'être constant, vous pouvez trader une heure, deux heures par jour, ce n'est pas la peine de, de passer huit heures euh, à trader, avec euh, une heure ou deux heures par jour, vous pouvez sans problème arriver à faire 1% de gains par jour de votre capital. Donc, C'est ce que je vous conseille de faire, donc si vous voulez vraiment vivre du trading, eh bien formez-vous, euh, que ce soit ma formation ou une autre, euh, il faut que vous ayez une formation de départ, ça va vous faire gagner des années, et en peu de temps vous arriverez à avoir des bons résultats euh, avec une méthode de scalping. C'est ce qui permet d'apprendre le plus vite possible puisque vous faites beaucoup de trades donc vous aurez beaucoup d'expérience à court terme. Donc aucun besoin d'avoir des diplômes. Euh, si vous êtes doué en trading eh bien vous pourrez vivre du trading. C'est comme si vous êtes doué en football, pas besoin d'avoir des diplômes. Hein. On voit tout de suite euh, ce que vous êtes capable euh, de faire, si vous marquez des buts et eh bien vous n'aurez aucun problème pour euh, trouver euh, euh, des clubs qui, qui voudront que vous alliez jouer chez eux. Donc le trading c'est pareil, vous faites des bons résultats, vous aurez des gens qui seront intéressés par vos résultats et par votre manière euh, de trader et qui vous confieront de l'argent. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube c'est le moment, cliquez ici en dessous, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez des avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.